Non, tu me chopes un peu de carrefour, là, ouais. Ouais, ouais, ouais. ouais tu m'en mets pour 2 millions. Les actionnaires Ils vont dire quoi, les actionnaires, si on fait un ride pareil, là C'est pas les vacances, hein Mais vraiment, mais... Eh, hey, c'est un rythme fainéant, ça On est vrai des fonctionnaires, quand même Allez, hein. pour ce soir, à l'interallié, là, tu me confirmes, hein, gâtaz ah, C'est bon, ça. Ça paye, hein. Bon, sinon, là, sur le truc qu'on discutait, hein, tu m'en licencies 2-300, petit compte social rapide, on fait monter l'action, on augmente les marches chez les actionnaires. Ah, y a besoin, là. y a besoin. Et hop. Bah, tu veux pas l'égalité salariale non plus Hop là Ah vivement Davos Merci Macron Merci Macron Basta Stop, ça suffit là ils pillent les fruits de notre travail. C'est nous qui produisons les richesses et c'est eux qui s'enrichissent. On ne peut pas continuer comme ça. Regardez en France, ce sont les champions de la redistribution des dividendes aux actionnaires. 19 fois plus qu'aux États-Unis, 19 fois plus Ça veut dire que sur 100 euros de bénéfices engrangés, il y a 67 euros qui vont dans la poche des actionnaires, tandis que nous, les travailleurs, les travailleuses, qui subissons, qui trimons, qui souffrons au travail, on poche que 5 euros. 5 euros, mais ce n'est pas possible Tiens, voilà Et ça, on va le mettre dans le pot commun. On va pouvoir mettre de l'argent pour les services publics, oui. la santé... Ouais. une vraie sécurité sociale ouais. ouais Et partir plutôt à la retraite parce qu'il y en a marre de trimer. Hein. Et profiter de nos loisirs, de nos proches, de la ouais. victoire. Si on veut une autre répartition des richesses, ça passera par la lutte. Parce que les capitalistes sont des vautours et ils ne veulent rien lâcher. C'est à nous de nous organiser et d'agir.